Bonjour, je suis Carla et je fais partie du conseil municipal jeune de la ville de d'Anony. Dans le cadre de la journée citoyen moi aussi, avec mes autres collègues élus, nous allons réaliser une interview sur quatre grandes questions. Allez, allons-y Euh, l'engagement, c'est avant tout s'investir et prendre part à des actions euh, avec d'autres personnes et faire partie d'un ensemble, d'un tout, et, euh, et voilà, de participer. Pour moi, l'engagement, c'est quand euh, on me propose euh, quelque chose ou un événement, ou qu'il y a un événement et que je m'investis à y aller. Et c'est pour moi, c'est ça l'engagement, c'est de, de faire partie d'un groupe, association, un truc comme ça, pour, euh, pour faire changer les choses un peu, essayer en tout cas. Je pense que c'est défendre ses idées et accrocher à à des idées d'une structure et, et voilà participer activement à ça. Alors on peut être élu, bien entendu, mais c'est pas le seul moyen. Euh, aller voir les élus, participer à des manifestations, à euh, des revendications, signer des pétitions, euh, tout ça, c'est des moyens de s'engager pour euh, défendre ses idées. L'engagement, c'est quand même donner de soi. On donne beaucoup de soi. dans. C'est une question de confiance aussi, je pense. Je t'engage dans quelque chose, il faut... Investir de sa personne et faire confiance à, à je pense, euh, confiance en soi, confiance aux autres. Alors, je pense qu'il y a un réel écart aujourd'hui entre euh, la, la jeunesse et euh, la politique. Mais euh, on devrait pouvoir changer ça car euh, c'est les jeunes qui, sont, euh, qui définissent euh, l'avenir. C'est eux qui peuvent changer les choses et qui sont plus à même de savoir ce qui est le mieux pour euh, l'avenir. Euh, je pense qu'il y a réellement un écart qui se creuse mais qu'il n'est pas dû à la jeunesse comme on veut bien nous le faire croire mais qu'il est plutôt dû à nos politiques qui essayent euh, tant bien que mal de nous retirer de tout ce qui est engagement politique et de tout ce qui est réflexion politique. Travailler la chose et avoir aussi un parti jeune dans la politique plutôt que des avis d'une génération qui en soi est précédente. Je pense pas qu'il y ait un écart, parce que les jeunes aussi ont leur mot à dire sur la politique. Ils ont leur pensée. Voilà. Ce qui est important, je pense, c'est de penser politique, jeunesse, adulte, c'est un une même chose en fait. Je pense qu'il y a un réel écart entre la jeunesse et la politique, euh, déjà au niveau des idées au niveau générationnel, et euh, ben, les jeunes qui ne sont très peu représentés en politique ont des idées nouvelles. Il faudrait qu'il y ait plus de trucs pour les jeunes, comme ce qui se passe aujourd'hui. Et plus d'activités, plus qui nous mettent plus en valeur, on va dire. Alors Déjà, d'une, d'ouvrir plus de structures pour les jeunes, pour les accompagner, pour se prendre l'activité ou pour des projets personnels. Je pense qu'il serait pas mal de changer un petit peu le système d'éducation au niveau de la scolarité, que ce soit un petit peu moins formaté, que les élèves aient plus la possibilité de s'exprimer et de faire ce qu'ils ont envie. Aussi au niveau de leur orientation, que ce soit un petit peu plus facile pour eux de... De, de choisir ce qu'ils vont faire parce que c'est pas forcément évident quand, euh, quand tu es collégien ou même quand tu es lycéen et que tu sors de ton bac, tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Donc peut-être plus nous aiguiller au niveau de l'orientation. Il faudrait qu'il y ait plus de, de formation, plus de d'expérience au niveau des collèges et au niveau des lycées, euh, plus de stages, voilà. Que tous les collèges et lycées devraient être équipés de tablettes. Il faudrait qu'il y ait plus d'opportunités pour les jeunes au niveau des emplois. Arrêter la langue de bois parler clairement aux personnes pour que le message soit clair et soit aussi 5 sur 5. Écart, incompréhension. Les idées. Mensonge. Décisionnaire. Chipotage. Humanité. Compliqué. Catastrophe. Compromis. Extraverti. Illusion. Bidon. Corrompu. Égoïste. Importante. Entourloupe. Action concrète. Ça m'intéresse pas. Gestion de la vie de la société. Ils sont tous fous là-dedans